Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les fausses pierres. La lithothérapie connaît un essor important, c'est un petit peu, il y a un petit peu un effet de mode. Et donc qu'est-ce qui se passe Eh bien on va vous vendre des fausses pierres parce que ça coûte moins cher. Donc vous allez trouver sur des sites des, des pierres qui coûtent vraiment pas cher. Euh, sauf que là il va falloir se poser des questions. Pourquoi elles ne sont pas chères Le prix n'est pas le seul critère. Maintenant, euh, si vous avez un site qui n'a pas d'éthique, c'est-à-dire que, qu'un enfin, site ou un magasin hein, qui n'a pas d'éthique et qui euh, va se servir euh, chez des personnes qui vont dynamiter les gisements, ah ben, c'est plus rapide forcément, euh, on, on fait tout exploser, et plutôt que de le faire à la main, de faire l'extraction à la main, forcément on gagne du temps donc on gagne de l'argent. Maintenant la planète, euh, là on va vers des gros problèmes. Donc vous avez le côté où on dynamite, vous avez le côté où on ne respecte pas des chartes de travail. De plus en plus de personnes sont en train de mettre en place des chartes pour protéger le travail, c'est-à-dire que euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent dans les mines, de faire en sorte que le travail euh, qui est dangereux soit de plus en plus sécurisé. Euh, mais tout ça c'est des choses qu'on impose et qui coûtent de l'argent. Euh, vous avez aussi, le fait que ce soit pas cher, c'est que les personnes vous vendent des fausses pierres. Donc vous avez un peu ces trois éléments qui se, qui se mélangent et qui sont importants. Pour les fausses pierres, on va voir, euh, vous allez trouver beaucoup de vidéos là-dessus où les personnes vous disent on vous dit un, peu, un peu tous les mêmes choses, mais parce que c'est important, plus de personnes seront au courant, plus de personnes seront averties euh, et plus ces pierres-là ne seront plus vendues, ne seront se plus commerce. C'est vraiment important parce que on, on, les personnes qui vont vouloir s'intéresser à la lithothérapie euh, ben, vont se faire avoir et ne vont absolument rien ressentir et ça va décrédibiliser, décrédibiliser euh, le, la lithothérapie. Alors si vous voulez juste un bijou, quelque chose comme ça, qui, un petit pendentif, un petit bracelet qui, que vous trouvez joli, si vous ne cherchez absolument pas euh, d'effet de, euh, de rayonnement énergétique, vous achetez ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez faire un travail avec des pierres, à ce moment-là, soyez attentif aux fausses pierres. Vous avez deux, trois euh, techniques qui sont vraiment très connues, très répandues maintenant. Par exemple, les pierres synthétiques. Une pierre synthétique, c'est quoi C'est une pierre qui est en plastique ou en verre. Donc, rien de naturel. C'est fait en laboratoire. Euh, on trouve énormément c'est à la mode les pierres de soleil alors la pierre de soleil elle existe la vraie alors certains le mettent en goldstone c'est le nom de la pierre euh, en verre. Hein. maintenant certains la, la vendent comme une pierre de soleil la pierre de soleil je vous mets l'image la fosse hein. euh, ça ça n'a rien de naturel vous n'allez pas trouver dans la nature une pierre qui va avoir des paillettes c'est pas possible, ça n'existe pas euh, ça c'est de la fosse, ça c'est du verre. Vous allez aussi avoir le problème avec par exemple l'ambre. Alors ça c'est compliqué, l'ambre. Je vous avais fait une vidéo là-dessus et je vous expliquais un petit peu comment à notre niveau on peut essayer de voir si c'est une vraie ou fausse. La résine, c'est de la résine, c'est très très léger. Très souvent c'est du plastique. Très souvent. Euh, et ça vous en trouvez énormément et c'est très difficile de faire la différence euh, vous regarderez la vidéo si vous voulez savoir un petit peu comment on peut faire pour voir pour tenter de voir, c'est pas toujours évident si c'est de la vraie ou de la fausse ensuite vous avez les teintés alors les pierres teintées la, je dirais la plus connue on va dire, c'est la turquoise alors, une des plus connues vous avez la turquoise et vous avez les agates la turquoise, on va prendre, je vous mets la photo, une olite et on va la teinter. Alors, les pierres teintées à la base, ce sont une base de vraies pierres, de pierres naturelles. C'est pour ça qu'on va vous les vendre sous l'appellation pierre naturelle. Puisqu'en dessous, c'est une pierre naturelle. Sauf que si vous, vous voulez une turquoise et que vous achetez une olite, déjà vous n'aurez absolument pas les mêmes propriétés. Et en plus, elle sera teintée, donc elle sera enrobé de produits chimiques. Donc autant vous dire que euh, l'énergie sera complètement parasitée et que ça sera quasi nul. Et vous avez des agates. Des agates, pareil, lors de la, la, la vidéo de, de l'agate Botswana, je vous avais mis la photo, je vous la remets. Des agates fluo n'existent pas dans la nature. Quand vous avez du jaune fluo, du vert fluo, du rose fluo, du... non, non, ça c'est teinté. Il y a une agate en dessous, mais qui est teintée. Donc ça, ce n'est pas une pierre naturelle. Vous avez aussi le quartz Aquaora. Donc quand vous avez tous ces nouveaux noms, les Goldstone, Aquaora, etc., méfiez-vous quand même, hein, soit dit en passant. Et donc, l'Aquaora, ça va être quoi Ça va être une, un, un, un, un cristal de roche qui va être bombardé de produits, alors souvent ça va être des, des, des, des, des, des produits métalliques, ça va être du titane, ça va être ou de, du fer, de l'or, de peu importe quoi, qui va donner cette impression de, de, de reflets euh, reflet magnifiques de toutes les couleurs, ça c'est fait par l'homme, ce n'est absolument pas fait par la nature, ça c'est teinté, là par pyrolyse mais c'est teinté. Ensuite, vous avez des pierres chauffées. La plus connue, c'est la citrine. Alors, la citrine, il faut savoir que à la base, dans les gisements, vous avez des, euh, des cristals de roche. Quand ça va chauffer, chauffer, chauffer la terre, hein, quand la terre, avait, au, au fil des ans, des, des centaines d'années, va chauffer, ça va, euh, à force de chauffer, ça va devenir violet, ça va devenir une améthyste. Et quand ça va encore plus chauffer, chauffer, chauffer, chauffer, 500 degrés de plus, ça va devenir une citrine. Une citrine à la base c'est très clair ça c'est jaune je sais pas si vous arrivez à bien le voir mais c'est pas blanc c'est jaune jaune très très clair ça c'est une citrine naturelle une citrine naturelle n'a absolument pas le même coût qu'une citrine chauffée une citrine chauffée c'est quoi c'est une améthyste qu'on va prendre on va le mettre dans des fours industriels et ça va avoir l'effet on va dire naturel, en accéléré, donc ça va chauffer, chauffer la bétiste et ça va devenir une citrine, sauf que les, amis, les, les citrines chauffées, voilà à quoi ça ressemble, c'est à dire que vous allez avoir un jaune très foncé, voire orangé, voire caramel, vous allez avoir ce côté laiteux blanc, ça c'est euh, le côté... Chauffer. Ça, c'est une citrine chauffée. Et vous en trouvez plein. Alors, certains sites sont honnêtes ou certains vendeurs sont honnêtes. Ils vont vous dire que c'est de la citrine chauffée. Donc, en fait, c'est de l'améthyste qu'on a boosté, boosté, boosté absolument pas naturellement, qu'on a chauffé absolument pas naturellement. Voilà. Mais on en trouve énormément. Et certains ne vont pas dire que c'est de la chauffée. Ils vont vous dire que c'est de la citrine naturelle. Donc attention, vous avez aussi la cornaline. La cornaline euh, va être une pierre qui va être orange avec des, des, des nuances, etc. Vous allez trouver des cornalines comme ça, rouge foncé. ça c'est pas de la cornaline. Ça c'est du plastique, c'est du vert, c'est ce que vous voulez, c'est du teinté, mais c'est absolument pas de la cornaline. Ensuite vous avez des pierres reconstituées. Alors les pierres reconstituées c'est quoi Ça va être des petits bouts. Euh, quand on va extraire des pierres, il va forcément y avoir plein de petits bouts, qu'on va broyer, qu'on va mélanger à de la pâte et qu'on va teinter. Et là on va vous dire tiens voilà ça c'est une euh, une turquoise. Les turquoise. Il y a énormément aussi, donc on a vu qu'il y avait un teinté avec de la mais euh, énormément de turquoise reconstituée. Euh, et c'est très difficile de faire la différence, sauf que sachez qu'une turquoise c'est très cher. Un petit bout de turquoise vous allez peut-être le payer 15 ou 20 euros quand vous avez de la turquoise à 7,50 euros ou je ne sais pas quel prix je n'en sais rien je vous dis n'importe quoi mais que vous quand vous avez un truc comme ça et qu'on vous dit c'est de la turquoise non et alors en plus c'est assez grossier, vous voyez les photos, pour, pour la olite teintée, vous voyez que ça n'a rien de naturel, c'est voilà, pas, pas de la turquoise. La turquoise, elle l'a reconstituée, elle va avoir beaucoup moins de les nervures, etc. Elle va juste être bleu turquoise. Mais c'est pas de la vraie, c'est pas de la vraie. Pour la turquoise, il faut vraiment être vigilant. Si vous voulez avoir de la vraie turquoise, faites très attention à ce que vous achetez. Euh, vous allez avoir aussi de la malachite qui va être en reconstituée alors la malachite reconstituée, je vous mets la photo euh, d'abord la malachite la véritable, elle est comme ça, vous allez avoir des des dessins comme ça qui vont être naturels on va dire et vous allez avoir ça va être du, ça va être du vert plus clair au vert plus foncé et le vert plus foncé, vous voyez n'est pas noir quand vous allez voir vraiment du noir noir déjà ça sera pas de la vraie et quand vous voyez comme ça des dessins qui sont hyper réguliers bon mais ça c'est pas du vrai c'est pas du vrai parce que la nature ne fait pas des choses aussi régulières des sphères comme ça aussi régulière c'est pas possible et ne, il n'y a pas de noir de noir quand alors ne confondez pas avec le vert très foncé mais il n'y a pas de noir dans la malachite. Voilà, il existe encore d'autres petites choses avec, euh, avec les pierres contre-collées, etc. Mais bon, déjà, si vous gardez en tête que euh, la citrine, euh, la malachite, euh, le quartz euh, aura, euh, la... Euh, qu'est-ce qu'on a vu La pierre de soleil. Euh, de quoi on a parlé encore de l'ambre. Enfin bon, tout ça, si vous êtes... Euh, si vous gardez en tête qu'il y a beaucoup de fausses pierres, à ce moment-là, soyez attentif. Soyez attentif quand vous voulez en acheter, faites confiance à la personne qui vous les vend. Vous, pouvez, euh, vous avez des personnes très sérieuses et très compétentes, que ce soit dans des magasins ou que ce soit sur des sites internet, mais faites très attention euh, aux personnes à, vers qui vous allez quand vous voulez vraiment avoir des véritables pierres. Voilà, ça me tenait à cœur, j'ai fait cette vidéo. N'hésitez pas à euh, aimer, partager, commenter. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao